Bonjour à toutes et à tous, continuons avec la partie optique du programme de seconde et dans cette vidéo je vais parler des spectres de lumière. Ne prenez pas peur, c'est un cours sans fantôme. Allez c'est parti Vous avez déjà tous observé un spectre, vous avez déjà vu un arc-en-ciel ou le reflet tout coloré d'une lumière sur un CD ou un DVD, c'est un spectre. La lumière d'une lampe, par exemple, peut être décomposée grâce bah, à un prisme et on obtient ce qu'on appelle un spectre, c'est-à-dire la décomposition de la lumière blanche en lumière colorée. Comment fonctionne un prisme On l'a vu précédemment, lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre, elle est déviée, c'est la réfraction. La lumière blanche va donc subir cette réfraction à l'entrée et à la sortie du prisme. Mais l'indice de réfraction d'un prisme est légèrement différent selon la couleur de la lumière. Le bleu est plus dévié que le rouge, cette petite différence suffit à décomposer la lumière blanche en lumière colorée. C'est ce qui se passe avec l'arc-en-ciel, ce sont les gouttes d'eau qui décomposent la lumière. Ce qui produit la lumière dans une ampoule à incandescence, une ampoule halogène, les anciennes ampoules, c'est le passage du courant électrique dans le filament, ce qui produit un échauffement important de ce filament. Sous l'effet de cet échauffement, on est à environ 2700 Kelvin, soit à peu près 2430 degrés Celsius, le filament produit de la lumière et aussi beaucoup de chaleur. C'est bien la température du filament qui joue un rôle important ici dans l'émission de rayonnement et de lumière. Le spectre d'un corps chaud, comme une ampoule à incandescence par exemple, est ce qu'on appelle un spectre d'émission continue. Émission parce que c'est le corps qui émet la lumière et continue parce que pour passer d'une couleur à une autre, il n'y a pas de discontinuité, pas de raie noire. Une raie noire traduirait l'absence de lumière. On va pouvoir caractériser une couleur, un rayonnement monochromatique, par sa longueur d'onde. et C'est même franchement plus précis, plus qualitatif et plus quantitatif. Ainsi, le spectre de la lumière visible va de 380 nanomètres à 780. 380 nanomètres correspond au violet et 780 nanomètres correspond au rouge foncé. Au-delà de ce domaine, il existe d'autres rayonnements, d'autres ondes électromagnétiques, des UV, des infrarouges, des micro-ondes, des ondes radio, des rayons X, des rayons gamma, mais toutes ces ondes nous sont invisibles à l'œil. La richesse du spectre en différentes couleurs, en différents rayonnements, dépend de sa température. Pour une température de 1000 Kelvin environ, on a surtout du rouge. Si la température augmente vers environ 1500 K, on a en plus de l'orange et du jaune. Vers 2500 K, du vert et du bleu se rajoutent. À l'œil nu, on va voir une lumière blanche quand même un petit peu jaunâtre. Et puis vers 2500 Kelvin, on a un spectre complet avec le violet et à l'œil nu, on va voir une lumière blanche. Ce spectre ne dépend pas du matériau, mais dépend de la température. Cette propriété permet d'estimer la température d'un métal en fusion ou d'une lave, par exemple. Il existe d'autres types d'éclairage que vous avez sans doute déjà rencontré, cet éclairage public orangé dans les rues, dans les tunnels. Dans ce type d'ampoule, on n'a plus un filament, mais on a un tube dans lequel on a fait le vide et dans lequel on a placé des atomes d'un ou plusieurs éléments chimiques. On applique une forte tension entre les deux électrodes et sous l'effet de cette tension, les atomes sont excités et deviennent conducteurs, ils émettent de la lumière. Pour l'éclairage orangé, c'est du sodium qui est dans le tube à vide. Lorsqu'on décompose la lumière de ce type de lampe, on obtient un spectre, mais très différent du premier dont j'ai parlé. Ces lampes produisent un spectre de raies d'émission qui est discontinu, c'est-à-dire qu'on a des raies colorées sur un fond noir, et pour passer d'une raie à une autre, il y a un fond noir, c'est-à-dire une absence de lumière. Ces spectres de ray d'émission sont propres à chaque espèce, chaque élément chimique. Aucun des éléments chimiques n'a le même spectre de ray d'émission qu'un autre. C'est une véritable empreinte, pas une empreinte digitale, mais c'est une empreinte spectrale. L'hydrogène n'a pas le même spectre que l'hélium, ou que le cuivre ou encore que le xénon par exemple. Comme le spectre de raies d'émission est propre à un élément chimique et que les raies sont connus pour chaque élément, il est possible d'attribuer les raies à un élément et donc d'identifier un élément chimique. Attention, une seule raie ne permet pas une identification formelle et précise pour un ensemble de raies, notamment les plus importants. Et si on étudie le spectre du Soleil, que va-t-on observer Attention, on n'observe jamais le Soleil directement à l'œil nu ou avec un instrument. Étonnamment, on n'observe ni un spectre d'émission continue, ni un spectre de ray d'émission. C'est un autre type de spectre, un spectre de ray d'absorption, un fond coloré avec des raies noires. Comment se forme ce type de spectre La surface du Soleil est à environ 5800 Kelvin. Suivant ce qu'on a vu au début de la vidéo, cette surface, qu'on appelle la photosphère, va produire un spectre continu. Mais le Soleil, ce n'est pas juste une surface, c'est également une atmosphère, la chromosphère. Elle est épaisse de quelques milliers de kilomètres et elle est composée de gaz. Ces gaz vont absorber une partie du rayonnement. Cette lumière qui est absorbée est donc absente quand on observe la lumière du soleil. Si la lumière est absente, alors on a des raies noirs. Mais pourquoi n'a-t-on des raies noirs qu'à certains endroits particuliers on l'a vu également auparavant, un élément chimique peut émettre des raies colorées à des longueurs d'onde bien précises et bien déterminées. Il peut également absorber des raies colorées à des longueurs d'onde bien précises et bien déterminées. Et ce sont les mêmes. Comme on connaît les longueurs d'onde des raies colorées d'un élément chimique, on peut identifier les éléments chimiques qui sont présents dans l'atmosphère du Soleil et dans n'importe quelle étoile en général. C'est ainsi qu'on a pu identifier d'abord dans la chromosphère solaire un élément, l'hélium, avant de le découvrir sur Terre. La vidéo est finie, j'espère que vous avez appris une nouvelle notion. Comme toujours, petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Vous pouvez partager, commenter, poser des questions. Abonnez-vous, ça ne coûte rien. Et moi, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, la physique, c'est facile